Bonjour, bonsoir, la famille. Avec plaisir, nous entrons la pour capable puisse une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde en forme? Merci. Peut-être non. Branche Chanel nous remets un qui qui se RL cap informez-nous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, c'est parti pour les infos. Mais juste avant, nous avons un ami qui a dit Mon cher, où est-ce ça Est-ce qu'on est un bon matin là, au cas lever là, loga de où Caillou 17 hôtel et puis là gars de wè pile terre a en bas ou l'eau et puis le dit eh ça ca passer comme ça et puis douc ses boss vite l'homme qui a craser Caillou parce que euh ça me bra le dire à la lilou et c'est m'ta capable dit ça capable constituer un élément de gêne pour chaque haïtien et ça fait en pile monde capable souhaiter nous répéter le mais ça déjà prend corps dans l'idée en pile monde dans pays là le maître c'est Vitelom, le maître c'est Iso, le maître c'est Nexao qui gagnait Zamneméo qui fait et défait. Bon tu ne vas J'ai trois amis qui habitent Pernier. Mounyo sotre les la dit mon chef fait ce qu'on est pour e soi qu'a pour nous, pour, nou, pour une moto pour nous étirer. parce que bagay la chaud en l'air. Je bon, vais toujours parler à Vitelom. Bon me dis Vitelom écoutez, frem, parce que c'est haïtien ou katande, Comment faire les bandits dans une zone pour que les gens aient un problème Je ne comprends pas. C'est les Haïtiens qui ont problème. On imagine, autant de gens qui ont dit que on les gens ne font pas de mal avec les savants. Je ne veux pas que les gens aient un problème Suzanne. Si... Parce que nous disons que la police centrale a tiré innocent. Nous souhaitons que nous-mêmes, tout. Attendez bien, oui. Dans une zone qui a été construite, nous n'avons pas fait d'exactions. Parce que nous avons tant de luxe qui disent que... Tirer vers haut, nous mettez posé. Nap tourner la caille nous, nous mettez posé. Même pas la pompe faire moins exaction, pas la pompe faire mauvais bague. Mais écoutez, même la bandit a dit ça. Les toujours qui bail il a fait, parce que nous sommes les films mol, n'ai eu tabaille non martissant là. L'homme bail fait jodie puis sortent derrière la fait a fait comme réponse non martissant. C'est pour me dire que vite l'homme, ou à garder là son vite l'homme qui puissant. Et map tourner avec ses déclaration ça a bon. Journée jodie à la à chaque fois. Yon bandit, si t'es non, yon politicien, même la se gymnastique la fait, mwen vle que politicien prend la parole pou dire. retire dans bas pied, mwen pas de jam nan ou. Qui l'a noté kon fait dil, et là yon bandit a parlé de yon politicien tout, eh bien, <laughs> faut que les vini avec bon j'en preuve. Mais écoutez, L'idée, ça a tellement immense dans tête, non, cette histoire de politicien qui a collé derrière avec Bandi, cette histoire de autorité qui a collé derrière avec bandit, même les anti Bandi pour le péter, tu dit, ah, les même qui Ariel Henry, les gens qui ont LB, tout le monde a dit, ah, c'est ah, vrai, c'est vrai. Non, ouais, non, qui un pays tombé? Je ne jodi à la, on chef de la police, lui, retrouve une situation, il faut laver l'image, il li. faut redorer blason. Mais comment il pral fait ça, l'éternel? Comment il pral fait ça? Lorsqu'on force police dans le monde qui s'inde, crase. Hein? Ou t'as des au cap, le monde prend la rue. Le policier prend la rue. Le policier prend la rue. Quand la, m là, pral fait, non avons des petits paroles, ça a évité l'homme dédié. Parce que l'image, là, son, il la, parle pas pour vous. Et à chaque fois, il y a un bagarre comme ça qui fait, je tourne avec eux pour me dire écoutez, est-ce que vous-même, ou pas coupable? Nous faisons partie de pays, nous sommes tous des haïtiens. Nous ne suis pas haïtien pour vivre dans le pays. Et en même temps, ma bataille non dans le gouvernement. Le gouvernement qui est gouvernement, le gouvernement a saigné son sacrifice que nous avons faire pour accoucher le gouvernement. Mais tout le monde est, qui est. Mais je ne dis pas nous finissons saigner sans couler et puis tout n'est pas prêt Pour qui raison Ou pas j'entends que on Pour qui raison Ou pas j'entends on kay Dimitri. Qui y qu'on fait là Combien cas autant de caser ou Dimitri hein? Le chef sécurité du président national de la République Nous pas comprenons ça qu'on passé là De toute même, moi même, moins clair à la décision. Ariel Henry, pas prendre responsabilité, lui continuer à quitter. une dit qu'il faux policier, sao, individu, bandit légal. Avec intimider de moi, moi même je vais démontrer à tout le monde que je suis prêt à frapper pied matin. ma tête. D'ailleurs, je ne pas importer, je ne pas exporter. Je crois que je comprends très clairement ça. Je ne peux pas importer, je ne pas exporter. Je ne pas acheter des amis ni je ne peux acheter des amis. conseil de nez tout ce que dans la politique là, ou bien qui que tu dans la politique, je m'a venu avec des déclarations de Moun Sayo. Moun Sayo te di halte là. Parce que... Raïchi en blanc. Les 400 maraux ont formé dans croix des bouquets. Il y a un dirigeant, un élu, jean ronel Senatus qui si a attiré attention autorité sous Balsa qui a formé dans croix des bouquets. 15 jeunes garçons. Yo t'a opportunité pour être capable détruire projet là. Mais je ne je dis à là à combien lié? à combien lié? C'est pour nous comprendre ce qui passé. Nous, nous allons le est concernant l'enquête sur euh, la mort policier. Non. Lienko, direction départementale de la Tibonite. Soumette. Samedi 28 janvier 2023. Premier élément. Enquête liée sous exécution. Cette policiers Non. Commune Lienko, 25 janvier 2023. D'après le rapport là attaque ça qui fait contre la, la commissarialité planifiée n'importe au prince. C'est pas moi non qui dis ça. C'est direction départementale de la Tibonite. Tandé bien. Trois hauts gradés dans la police nationale d'Haïti. Quatre gangs armés. Yun n'importe au prince. Yun suspecte qu'on s'est impliqué. Hmm. Nous prenons le où tout élément information qui sorti dans l'enquête. Si la... Ouvrez-vous, tendez bien. Service départemental de renseignement, li soumet by DDA. Premier élément d'enquête sous la mort. Sept policiers qui mourent dans l'attaque. Surprise. Contre policier dans 25 janvier 2023. Attaque si l'a été planifiée non pas au prince 3 au grade dans PNH là concerné deux inspecteurs généraux IG à commissaire divisionnaire hmm. gagné 3 au grade dans PNH 4 gangs. 3 dans la Tibonite une dans l'Ouest yon, yon organisation politique dans dossier si la objectif principal provoquer yon chaos dans la Tibonite pour capable déboucher sur assassinat yon commandant arrondissement SEMARC ak DDA par policiers ou mêmes Objectif spécifique. Attaquer un commissariat éloigné mais qui est accessible pour capable voir faute-là sous question de temps qui gagne pour t'ajouter un renfort. Assassiner policier pour provoquer un palais en pile contre le commandant local. Libérer tout prisonnier sous couvert de l'évasion. Soulever policier contre tout commandant juridiction la là. Attaquer physiquement des Utiliser éléments réseaux sociaux pour orienter l'opinion vers une faute commandement, raison fondamentale à l'attaque si Binu, tu as produit un rapport favorable sous performance DDA pendant deuxième semestre année 2022. Dans le rapport SILA, qui a décédé Premier ministre, tu as fait état lenteur dans la transmission d'ossiers opérationnels avec baisse performance PNH dans l'opération dans l'air métropolitaine depuis le transfert. Et CD, commissaire divisionnaire jean bruce Myrtil, direction centrale police administrative et direction départementale nord-ouest. Binu, t'as aperçu dans le transfert de si la sorte de gaspillage ressources. Dans le quatrième trimestre, année 2022, an, par rapport à contre-performance PNH dans l'ère métropolitaine nan, et qui est sur le rapport Binu. An, CSPN a proposé non commissaire divisionnaire Jean-Brusse Mertil pour occuper fonction DCPA. Direction générale PNH-LAN a même refusé obéi à Claude Silla et proposé commissaire LAN comme DDA à Cal Boucher. Quand en a un entraînement causé directement, parce que rapport est li en pile, nous prenons ça qui est important. 25 janvier 2023, yon coalition gang, ça vient, palmiste. Liankou avec mercenaires dans le attaqué policiers sous-commissariat ces C'est ma rapport. Et yo, la cause. 6 morts dans la police. Même IGA mandé DDA pour information Pendant le déroulement opération l'opération SILA, parce que il n'y a pas de bagaille qui est justifié. 26 janvier 2023, prison civile Go attaqué par par Gangaboto. 26 janvier 2023, policier Saint-Marc, verbalement attaqué, CPA, alors que, yo fait tout ça, yo te capable pour sauver la vie, troupe ça qui était en difficulté. Yo ont des renforts, Gonaïv, qui était rivé à temps, et le commissaire municipal Gonaïv, l'an, lui-même était désigné par DDA pour capable prendre commande d'opération si la, en accompagnant physiquement policier qui était te souterrain lien 27 janvier 2023 policiers Semaki a organisé une manifestation qui a initiée et organisée par au-gradé eu dans le port au prince. Deux policiers cagoulés ont tenté d'attaquer physiquement CPCMAC et qui ont gaz lacrymogènes dans l'enceinte commissariat dans le cadre d'une réunion qui a été organisée. <laughs> T'es chargé mes amis. Assassinat DDA, de t'a semblé planifié dans le port au prince. Et doit exécuté exécuter dans par des policiers dans quatre prochaines manifestations dans Gonaïve pour mardi 31 janvier 2023. Jusqu'à présent confidentiel. Commissaire divisionnaire Jacques Adair, déjà contacté Tête de Pont, Ville Gounaïf, pour réalisation manifestation SILA. Service départemental renseignement recommandé à DDA informé Instance SILAYO pour capable anticiper. Direction générale PNH. Inspection générale PNH. Direction renseignement généraux. Direction police judiciaire. Rapport en pile en tout cas. Donc, c'est un rapport qui dit nous que l'amour policier, ça yo, c'est un qui étaient planifié Parce que c'est logique pour capable de gagner qui fait dans tout pays. Et il visé en série de gouttes dans le département de la Tibonitlan. Et l'amour, ça il était planifié par des hauts gradés. Il hey, chargé, oui. Et il y quatre groupes gang, Trois groupes gang dans le département. Yon y a un groupe gang qui sorti dans l'Ouest. Figurez-vous bien, dans le rapport notamment à la cité Canao. Bon. Kounyala, j'ai envie de poser une petite question. Tout petit. Pour me dire, qui a la police tombée jeudi jeudi jeudi La police attrapée par la politique. Et le yon poudrière. Tant pris, monsieur. Fait yon jan pour que institution si la bagaye pas pa net parce que... Mbata reme, c'est comme ça. Bagaye fait. Pendant n'a fait rara, n'a fait politique, n'a fait planification, n'a fait complot. Mais comment yon seye de famille eux même yap vive parce que... L'autre yon chien li gé met, met li ap kriye. Ba besoin d'où pour yon individu. Eh bien, tout policier sa ont été t'évoyé à la boucherie. Yo gen famille. Et famille a commencé à crier. Moi, je pense que ce cri innocent qui commençait à tomber dans les oreilles, au moins, ça t'a capable de faire qui choy. Au moins, ça t'a capable participer à un autre complot pour déjouer une série de complots nationaux et internationaux qui visaient à pays sa net. en An goûte Bon, je par un junior non mmh. non non non non non non non nous de nous non non pas non non non nous pas va de non non non non non ne non pas non non no mmh. et, et comment non comment et... non nous avons non Bon, non non non non non non non non non non non non non non les nous mon nom alors, c'est frères frère qui appel WhatsApp, les pages Et après, ils est venu vidéo. les a appel vidéo. Il a un autre visage qui a taché uniforme avec gilet junior sur il dit « Oh, il dit », Oh !» a dit « Oh, ça va passer. dit Sors-le-là so les di, Si vous voulez avec s'il vous plaît. » Il di dit « fait pour payer son chapeau. Je ça Je suis là. Je ça là. Je là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Je suis Ça pas Je Je ça. Je vous fait des vidéos, je vous ai maltraité, je vous ai boulé, des plastiques sous, je vous ai cassé, bon fin. Vous êtes mariée avec qui Oui. Nous avons eu Simone. Nous avons eu six mois. Qui est-ce qui est mariée Nous sommes le 30 avril 2022. Le 30 avril 2022 Oui. Vous avez eu la mariée maintenant Oui m maman m m on m c'est m m m m c'est m m m m m m m m m Petit moins merdi, jeudi, bonjour. Bon, bonjour, bonjour. Petit moins jeudi, je joue depuis sortir la caille. Dimanche, petit moins allé. On l'a tourner jeudi si je veux. Mais bon, si pas bien, petit moins chance pour le tourner encore. Mais on considère petit moins pas mourir, pas simple bagouille. On dit gens <laughs> qui relèvent, qui dit petit moins en train de travail, les victimes. Pas c'est si pas bien. Petite gars, c'est moi. Mais oui, petite moyenne. Bandit, elle tire la ville là-même. C'est des madames, n'y t'es guère. Pas de goussel, madame. Je ne vais pas beaucoup croire, non, mes amis, pas me croire. Vous savez, je ne vais pas me dire que je vais me S'il vous plaît, si vous êtes comme moi. Je suis Félix. Je me suis soulagé avec mon bébé de mois qui était dans même travail. Madame Bab travail madame n'a 23 ans. C'est lui-même qui était cocaïla. C'est lui-même, même une petite garçon 29 ans. Je me dit, avec Premier ministre, si tu es dit, tu es soulagé Parce nous qui nous qui dit nous a dit que nous a mourir. Nous nous nous nous des qui Tout tous les six, c'est le chien qui petit 29 ans, la, 5 décembre, 29 ans. Mais men ça, les bandits. Les bandits mourent. Les jeunes bandits Comment faire les policiers mourent Ils ne peuvent pas pour enterre. Ça veut dire que c'est bandits qui dirigent le pays. Ces bandits qui dirigent pays à nous, pas l'État dans nou pays, nous mes amis, nous nou pas l'État, nous mettons la guerre pays à bandits parce que l'État n'a pas fait rien dans le pays. C'est un ça. C'est C'est un un peu C'est un